Bonjour à tous Un grand merci à vous pour nos premiers 1000 abonnés Aujourd'hui, trois passes de casino à découvrir pour danser la salsa cubaine. Restez jusqu'à la fin des vidéos pour une passe bonus C'est fouet! Si vous avez bien aimé notre enchaînement, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez voir d'autres vidéos, on vous invite à cliquer sur le lien. En haut à droite, première passe, c'est Tenta Confinta. 1, 2, casino au début, 5, 6, 70, les garçons se coiffent sur le 7, 5, 6, on se décoiffe, 1, 2, jeu de bras, 5, 6, 7, donc on va venir jouer sur le temps 7 au début, 1, 2, 3, 5, 6, 7, on va plonger le bras, faire une là pour les filles, 1, 2, 3, monter le bras gauche, 5, 6 épaules, 7, on se coiffe, nouveau une là pour les filles, 1, 2, 2, 3. Et ici, les garçons, vous allez lever le bras gauche, pompe de main vers le ciel. On va baisser le bras droit. On va ramener les filles à notre droite pour faire la finta. Lâchez le bras droit. 5, 6, 7. dis que non. 2, 3, 5, 6, 7. Deuxième passe. Santiago. 1, 2, 3. Début, main droite, main droite, comme un sombrero. 1, 2, 3. La main gauche reste en bas. 5, 6, 7. Donc je prends la place de ma danseuse, elle prend ma place. Nouvelle là pour les filles. Et on va se coiffer les garçons sous le temps 3. 1, 2, 3. Lâchez ensuite la main droite, amenez les filles à notre droite. Et nous les garçons, pendant ce temps, on va faire une base rumba et tourner à notre gauche. 5, 6, 7. On replonge le bras. 1, 2, dit les 3. 5, 6, 7. Sombrero banero. On commence comme un sombrero classique. 1, 2, 3. 6, 7. On va passer le chapeau que avec la main droite 5 6 7 8 directement proposer la main par dessous son bras gauche. Ici on va faire une choufla. 1 2 3 on va ramener les filles, elles vont prendre notre place. Les filles vous allez tourner à gauche, les garçons on va se décaler à droite. 5 6 7 main gauche sur son épaule gauche, etcho, on va scier là con la mano. 1 2 3 on va passer dessous pour faire un jeu de bras 7 8. On va marcher 1, 2, 3, 5, 6, je jambes. 1, 2, sous-écu pour nous. Croisez, 6, 7, il 1, 2, 3, 5, 6, 7. La figure bonus, c'est 70 complicada. 1, 2, 3. Setenta, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sauf que cette fois, on ne va pas revenir face à notre danseuse, on va lui tourner le dos. Ici, il y aura un changement de main sur le temps 3. Pendant que les filles avancent, les garçons, vous devez tendre votre bras gauche et venir chercher ici paume contre paume. Donc sur le 1, on va croiser la jambe gauche et en même temps, 1, 2, 3, les filles vont passer dessous. Les garçons, Finta, extérieure. 5, 6, 7. Et là, on se retrouve dans la position pour faire un sac à la lâcher. 1, 2, 3, extérieur, 5, 6, 7, 8.